On peut pas instrumentaliser une mairie. On peut lancer un mouvement, comme l'a dit Laurent Neumann, de solidarité. C'est très bien d'être fidèle à, à ces idées. Mais on ne peut pas instrumentaliser une, une mairie et ses services en, en fermant une, une mairie comme ça, de façon unilatérale. Ça n'a pas de sens. Surtout, euh, ce qui est le plus drôle, venant de Anne Hidalgo, euh, ils sont, le PS est en opposition avec toutes les réformes de retraite depuis Balladur-Wörth. Euh, et puis quand ils sont au pouvoir, euh, notamment avec la loi Touraine, ils ont fait plus encore. Ils font de la surenchère. Donc dans l'opposition ils manifestent, ils ferment des mairies. Et quand ils sont au pouvoir, ils ont bien conscience de la réalité des choses. Et les régimes de retraite aujourd'hui sont déficitaires. Donc il faut d'abord rétablir L'équilibre, moi je ne veux pas que mes enfants payent euh, la retraite, c'est une dette qu'on laisse euh, aux enfants, payent la retraite, euh, ma retraite à moi, encore mais plus, aujourd'hui c'est 30 milliards. – C'est le fondement du système euh, mais non, par répartition, pas, le fait pas, pas quand que il vos enfants équilibré. payent vos, votre oui, retraite, c'est-à-dire il... la génération non, non. active paye il la retrait, retraite, des retraités, paye une donc dette. vous êtes contre le système non, par répartition, aujourd ça, pas bien Aujourd'hui, ce régime est déficitaire. De non, aujourd'hui, il n'est pas déficitaire. L'État verse dans son budget, ce budget d'État, l'État, 30 milliards par an. Mais oui, parce qu'il exonère... Équilibrés. — Mais parce, non, parce il retire des cotisations. Non, il n'est pas un aujourd'hui. Aujourd on peut discuter du déficit de des dix prochaines années, mais pas d'aujourd'hui. — Aujourd'hui, aujourd on crée une dette de 30 milliards par an, plus 5 milliards sur les régimes spéciaux. Et ça, c'est de l'argent qui manque au budget de l'État pour des hôpitaux, pour la transition écologique. Pour le... Donc il faut équilibrer. Ça, c'est la première chose. Et, là, et, et le PS le voit bien. Quand il est au pouvoir, il voit bien qu'il faut aller plus loin et travailler un petit peu plus. Après, la question est celle de la justice, de la réforme. Je dis ça depuis du début. Est très, il est ah, nécessaire de travailler plus. Maintenant, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Réparti. Et c'est ça la vraie question. Après, okay. Moi, quand je suis salarié d'une entreprise, je ne suis pas propriétaire de ses actifs. Je ne peux pas euh, faire ça. Chacun travaille dans un environnement. On ne peut pas utiliser euh, le, les, les actifs euh, qui ne sont pas les siens pour faire pression. Après, bon, on a l'habitude de se rendre pression. Moi, je n'ai pas vu de réforme de retraite euh, qui, qui se passe. Euh, enfin, de, de, c'est qui se passe facilement. C'est évident quand vous devez allonger le temps de travail euh, que euh, euh, personne ne réagit favorablement. C'est la responsabilité euh, aujourd'hui politique de le faire, je l'ai dit, pour équilibrer euh, les comptes. Les 30 milliards qui dépendent, que l'État dépense chaque année pour les retraites, c'est de l'argent qu'on n'a pas, qu'on emprunte sur les marchés. Et donc c'est de la dette. Ça, c'est la responsabilité politique. La deuxième responsabilité, et moi je me réjouis que le débat euh, se déroule à l'Assemblée, c'est la justice d'une ou la justesse et la justice d'une réforme. Et je vais vous faire remarquer qu'entre le début décembre et aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même loi. On n'est plus sur les 65 ans, mais sur 64 en deux temps, 63 jusqu'en 2027 et ensuite 64 ans. Et puis, il y a une très nombreuses mesures d'accompagnement. Vous avez 40% des personnes qui ne partiront pas à 64 ans. Donc, et, et ces, ces mesures sont beaucoup plus justes qu'elles ne l'étaient au départ et c'est ça qu'il faut améliorer encore au Parlement et à la fin du débat la loi va encore beaucoup évoluer notamment sur les femmes ah. par exemple où ce sujet a été euh, bah. vu, identifié il y, a, il y a 48 heures, et bien forcément il va être amélioré à l'Assemblée et ce sujet qui est très grave, très important et je pense que l'Assemblée va le résoudre dans les débats parlementaires, en tout cas le Modem a deux amendements très précis pour rééquilibrer justement le départ des femmes euh, avec celui des hommes non, au Parlement il va y avoir 73 heures de débat sur cette réforme, la réforme touraine avait euh, généré 45 heures de débat, et la réforme Wörth un peu plus de 60. Il n'y avait On pas 85% des plus... gens en contre, hein, monsieur On... Regardez la réforme Wörth, oui, la réforme Wörth... — La réforme verte, elle, elle passait de 60 à 62. Le PS s'était opposé. Et aujourd'hui, la, la demande... — La situation sociale n'était pas la même. Bien et sûr vous que le savez très Il y bien. Plus de comme de si Alors on vivait dans vous un Vous parlez de prélever les, les, les, les, les milliardaires. Aujourd'hui, grâce à la politique fiscale que l'on a menée, vous avez 10% Alors. de chômeurs en moins en 2022. — Vous avez surtout... Vous radiez à tour de bras à Pôle emploi pour réduire les droits des chômeurs. C'est facile de faire baisser le nombre. — Bon. Oui, bon. On, on est au terme fait, de, oui, ce, bien sûr, de ce de ce débat. Vous ne voyez pas bah les ouais, réalités. Là, le développement économique, c'est l'emploi des seniors qui a augmenté de, de, de 10 etc. Donc on a des réalités non qui vont peser le sur réel. les comptes publics et qui vont permettre peut-être en 2027 d'équilibrer le les comptes. Je suis Merci. Au tous les jours, Madame.